Ben, bonjour à tous, ça fait vraiment plaisir de faire partie de cette édition du Forum PHP 2022. Vous êtes beaucoup, alors vraiment beaucoup, Là, il n'y a presque plus de place. Ça me stresse un peu, voilà, on va être honnête. Euh, ça fait un peu moins de deux ans que je donne des, régulièrement des, des, des conférences, <coughs> et j'arrive pas à m'y faire. Un petit truc dans le ventre. donc On a peur de bégayer, on a peur, peur d'oublier ses mots, on a peur de plein de choses. Ça, ça ne change pas, en fait. Euh, voilà. On a peur aussi d'avoir des problèmes techniques, enfin bon, bref, il y a plein de trucs. D'ailleurs, en parlant de problèmes techniques, on m'a donné une astuce euh, à ce propos. Elle aurait pu se trouver dans le livre de Pascal Martin, je ne sais pas si elle y est, sinon il faut qu'elle y soit, je pense. L'idée, c'est de dupliquer en fait euh, sa première slide. Cette manière... Elle y est, c'est ça Elle y est, c'est bon, <rire> vous pouvez acheter son livre. Euh, comme ça, on peut tester sa zapette et euh, sans dévoiler le contenu de son talk, en fait. D'accord Là, ici, par exemple, je vais changer de slide. Voilà, c'est fait. Je suis bien sur la deuxième slide. Ouais. Je reviens en arrière, etc. etc. Vous n'y voyez que du feu, et pourtant, moi, je me suis assuré que mon matériel fonctionne. Bref, c'est une petite astuce qui permet de euh, réduire un petit peu le stress. Ok, on s'en fout un peu. On va parler aujourd'hui euh, d'Elasticsearch, d'accord <rire> Ou plutôt de son moteur, Apache Lucene. Et on va voir ensemble euh, comment Apache Lucene est capable de dénicher le sens qu'il va, qu va y avoir dans les textes, et comment il va attribuer un score de corrélation euh, entre ces deux textes Donc, Ça sera la première partie du talk. Et ensuite, on verra, on regardera un peu plus du côté d'Elasticsearch pour voir comment, enfin, quels quel outils il nous met à disposition pour nettoyer euh, des textes écrits par nous humains, parce que nous, quand on écrit du texte, on fait beaucoup de bruit, on écrit beaucoup de bruit euh, qui masque le sens. Donc, on verra comment on peut nettoyer ces textes-là. Enfin bon, vous verrez, ça va être pas mal, franchement. Ok. <rire> Alors. Ça commence super bien, ce talk, parce que ça fait, je pense, 30 secondes, ouais, non, 59 secondes que je vous parle, et je vous ai déjà menti. Voilà. Mais vous allez voir, c'est pour la bonne cause. À vrai dire, les deux slides que je vous ai montrés ne sont pas vraiment identiques. La seconde, là, on est sur la seconde, est un tout petit peu plus claire que la première. Voilà. Donc là, je suis sur la première. Alors, avec le rétro, ça se voit pas trop. Je vous en veux pas si vous l'avez pas remarqué. Mais c'est pas exactement les mêmes. Donc. Euh, pour vous, ça représente, les deux slides représentent la même chose, c'est-à-dire deux personnes dans les vignes, euh, en l'occurrence mon père et mon grand-père. Euh, voilà, ça représente deux... Voilà, la même chose. Cependant, pour un ordinateur, l'ordinateur, pour lui, pas un pixel n'est pareil. Pour lui, ce sont deux images qui sont fondamentalement différentes. Donc ça, je trouve que c'est un super exemple euh, pour montrer la différence entre euh, notre super cerveau d'humain euh, bravo à nous, qui est capable euh, d'interprétation, et le cerveau un petit peu plus brut de décoffrage d'un ordinateur qui est euh, dépourvu d'interprétation. Voilà. Alors, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Mathias. Euh, je suis développeur euh, PHP chez les TIOL. Et voilà, je suis un aficionado d'open source. Pas mal. Je bosse très. Je bosse beaucoup autour de Symfony et de Platform. voilà. Et j'aime beaucoup comprendre comment les choses fonctionnent euh, vraiment. Et c'est pour ça qu'un jour, je me suis posé la question, je me suis demandé bah, comment ça marchait dans les stick search pour, euh, voilà, pour trouver euh, la, la, la correspondance de, en termes de sens entre deux textes, etc. Et ce que j'ai trouvé, en fait, j'ai trouvé ultra intéressant. D'où l'idée de faire ce talk et de le partager avec le plus grand monde. Euh, et voilà, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Alors, ici, j'ai écrit, moi c'est Mathias. J'aurais pu tout à fait écrire, je m'appelle Mathias. Pour vous et votre super cerveau d'humain, c'est encore la même chose. C'est une personne, ici présente, Mathias, qui se présente. Mais pour un ordinateur. Alors, on un petit peu dans la, dans la technique. Pour stocker de l'information, un ordinateur, normalement je ne vous l'apprends pas trop, il utilise des bits, c'est-à-dire des 1 ou des 0. Et pour que nous, euh, humains, on ait un peu plus de facilité à lire. Ces bits, on va les regrouper par paquet de 4. Ça, ça va faire 16 valeurs différentes euh, possibles, et on va assigner à chacune de ces valeurs euh, un caractère, donc allant de 0 à 9, puis une fois qu'on a passé 9, on va aller de A à F. Ça, c'est ce qu'on appelle le code hexadécimal. Donc ici, on retrouve les deux phrases que je vous ai montrées juste avant, écrites en hexadécimal, encodées avec le charset du CF8, mais ça, c'est pas très important. Je vous donnerai le lien euh, pour mes slides, si jamais vous voulez écrire Mathias en hexa un peu plus tard, voilà, ce sera disponible directement ici. Bref, en tout cas, nous, ce qu'on distingue, ben, c'est écrit en gros, là on voit que le Mathias est identique, donc c'est plutôt simple. En revanche, si on regarde les deux premières parties, là voilà, tout de suite on se rend compte, Enfin, euh, c'est un peu plus dur quand même de voir que ça veut dire euh, que ça a le même sens, que ça a la même implication. Et bien ça, c'est un petit peu ce que voit l'ordinateur. Et c'est pour ça qu'on... Enfin, voilà, on comprend du coup le... Bah, L'ampleur du, du travail que va devoir mener Apache Lucene euh, et à quel point ça va être complexe, euh, voilà, pour euh, résoudre cette problématique. Très bien. Euh, je vous rassure, pour la suite de ce talk, on va juste plus voir du tout euh, l'hexadécimal, on va utiliser notre bon vieil alphabet. Alors, avant de, de décortiquer un petit peu sous ça, je vais parler d'Elasticsearch, bien entendu, dans les grandes lignes, pour être sûr que tout le monde est sur, euh, sur la même longueur d'onde. Donc quand on recherche quelque chose, quand on fait une recherche qu'on appelle full text dans Elasticsearch, voilà ce qui va se passer. Eh bien, Elasticsearch va parcourir euh, tous les documents de sa base de données, d'accord, un à un, et attribuer un score de corrélation entre la dite euh, recherche, le texte qui est dans la recherche, et euh, le texte du document. Voilà. Et ensuite, Elasticsearch va bien entendu renvoyer les documents triés par score. Donc, Comment on pourrait, euh, on pourrait essayer de deviner les scores un petit peu euh, maintenant Donc là, on recherche comment quitter Vim. Si vous êtes développeur et que vous avez un jour ouvert Vim, vous avez forcément tapé cette recherche. Euh, voilà. Donc, premier document, ben, on sent bien que le salon du vigneron indépendant, il n'a quand même pas trop de, pas trop de, euh, de, de, de sens, enfin euh, de lien avec cette recherche. Donc on pourrait lui donner euh, voilà, un petit score de 0,6. Quitter son emploi avec euh, rupture conventionnelle, ah, il y a un tout petit peu plus de lien. On a le, la notion de quitter, euh, mais c'est tout. Donc on pourrait avoir un score un petit peu plus élevé, 1,2. Ce sont que des suppositions, hein, ce sont des exemples. VIM pour les nuls pour avoir un score encore un petit peu plus élevé, parce qu'on a la, euh, enfin on a la notion de VIM qui coïncide et VIM n'est quand même est quand même moins fréquent que euh, quitter. Donc c'est pour ça qu'il aurait peut-être un petit peu plus d'importance d'où un score encore plus élevé. Pour terminer, euh, si on regarde impossible de quitter Vim, bah là ça y est, on a les deux notions, enfin euh, de fermer Vim, on a la notion de fermer, quitter, on a la notion de Vim, etc. Donc euh, ce serait le document avec euh, le plus haut score, et ce serait donc celui-ci qui serait renvoyé en premier dans la liste des documents que nous retournerait euh, Elasticsearch. Donc là, on a attribué des scores un petit peu au doigt mouillé, d'accord eh bien, nous, ce qu'on va voir là, dans la première partie de ce talk, c'est justement cette mécanique, ou plutôt la fonction mathématique, attention, euh, qui se cache derrière pour bah, pour attribuer ces euh, fameux scores. Alors, aïe, c'est bon, personne s'en va, c'est cool. Je vous présente euh, Okapi BM23, une équation qui est bien, bienvenue. Euh, voilà. <rire> Non, bon, avant que vous partiez, je dois vous dire que c'est pas ça qu'on va regarder. Cette équation, c'est euh, celle qui est utilisée actuellement, aujourd'hui, hein, par Apache Lucen. Euh, mais en vrai, elle est trop complexe, je trouve, à, à vulgariser. Donc c'est pas celle-ci que j'ai choisi de, de vulgariser. On va plutôt voir une ancienne version euh, de l'équation, euh, qui est euh, un peu plus simple, à mon goût, mais qui en revanche reprend les mêmes idées, les mêmes concepts. Donc si on a compris. Euh, l'autre équation que je vais vous montrais juste après, on peut imaginer que celle-ci elle, elle, elle fasse euh, grosso modo euh, la même chose. OK, donc voilà l'autre. Ça va mieux Elle est plus simple, hein <rire> C'est bon eh, Personne s'en va, c'est plutôt cool. OK, mais si jamais vous avez envie de partir, laissez-moi vous rassurer. En vrai, c'est pas si compliqué que ça. À partir du moment où on, si vous voulez, on va décortiquer cette équation, prendre les éléments un à un, et on va regarder les concepts qui se cachent derrière. Vous allez voir que, en fait, euh, c'est assez logique. C'est pas si complexe que ça. C'était juste pour vous faire peur que j'ai fait ça. Hein. <rire> Donc, en gros, comment ça marche Le score d'un document D pour une recherche Q, il est calculé comme ça. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va prendre chaque mot de la requête. Okay Donc, ça, on utilise le, le signe sigma qui sert à faire une somme. C'est pas très important. En tout cas, pour chaque mot de la requête, on va multiplier deux choses que sont le term frequency (TF) et inverse document frequency (IDF). OK. Et cette somme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la multiplier, elle, par ce qu'on appelle le facteur de coordination, le coordination factor, qu'on note euh, C. Voilà. Donc, ce qu'on fait en général, et c'est ce que vous allez peut-être trouver sur Internet, c'est qu'on la simplifie en la notant comme ça. D'accord S égale sigma de TF fois EDF, le tout par C. Donc là, c'est déjà beaucoup plus digeste, hein, on se sent un peu plus à l'aise, en revanche, on n'a toujours rien compris. Vous êtes bien d'accord et c'est pour ça qu'on va se pencher sur chacun de ces éléments, un à un, tranquillement, euh, pour voir comment ça fonctionne. Mais avant de faire ça, j'aimerais juste m'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Euh, voilà, sur la même longueur d'onde. Donc on va juste décortiquer un tout petit peu euh, l'équation euh, ensemble. Donc là ici, on recherche Vim pour les nuls. Donc le score d'un document donné, je vous l'ai dit, c'est euh, sigma de TF par IDF, le tout fois C. Donc là, je vous montre juste quest ce qui se passe quand on éclate le sigma. Donc en fait, ça va donner TF de Vim, fois IDF de Vim, plus TF de pour, fois IDF de pour, plus TF de Lait, fois IDF de Lait, plus TF de nul, fois IDF de nul. Donc ça, c'est euh, la version éclatée de Sigma. Sigma, il sert juste à rendre l'écriture non seulement plus compacte, mais aussi indépendant des termes qui la composent. Et voilà, après on multiplie le tout par C. Voilà. Donc, on va enfin pouvoir rentrer dans le détail. Et on va commencer par ce fameux euh, TF. Donc TF, c'est le terme frequency. Et c'est l'élément de base du calcul de la pertinence d'un document. Et vous allez voir, c'est assez simple. Parce que chercher la valeur de TF, ça revient juste à se demander si un mot d'une requête apparaît souvent dans un document. Et ça paraît plutôt logique, parce que plus un mot dans une requête apparaît souvent dans un document, plus il y a de chances que ce document-là soit en lien avec la requête. Plutôt, euh, plutôt logique. Alors comment on traduit ça avec des outils mathématiques Eh bien c'est plutôt simple. En fait, TF d'un mot euh, d'une requête T, ça revient à compter le nombre d'occurrences du mot de la requête T dans un document T. C'est tout. Alors après, pour des soucis de normalisation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une racine carrée. Ça, ça nous sert juste à éviter que les scores ils partent dans la Lune et qu'ils deviennent beaucoup trop gros, etc. C'est juste pour contenir, on va dire, euh, la valeur euh, enfin, le nombre d'occurrences euh, de T dans le document D. Mais en vrai, si on oublie ces soucis de normalisation, grosso modo, tf de t c'est ça. C'est le nombre d'occurrences euh, du mot T dans le document D. Terminé. En fait, juste on compte le nombre, nombre qu'il y a de, de, de fois le mot vim dans un document, etc. Plutôt simple. Là, ça nous rassure un petit peu. <rire> ok. Alors, plutôt simple, mais on va quand même illustrer tout ça euh, avec un exemple. Donc cet exemple, euh, il va nous suivre tout au long euh, du talk. Donc, on dispose d'une base de données, Elasticsearch, euh, plutôt orientée développement avec euh, moult documents. <rire> euh, là, on, on, a gardé, on a décidé juste de garder deux documents sur lesquels on va se concentrer. En l'occurrence, Vim et Nano, la comparaison, et développer avec Vim, introduction pour développeurs débutants. Et nous, on va rechercher Vim et développeurs. OK Alors. Justement, Donc pour rappel, chercher le terme frequency d'un mot donné, ça revient à compter le nombre d'occurrences de ce mot, du mot de la, de la, de la recherche, euh, dans le document. Donc, euh, si on prend le premier document, on remarque que Vim apparaît une fois. Super, simple. tf de Vim égale racine carrée de une fois, racine de 1. Et il apparaît aussi dans le premier document, pareil, tf de V, racine de 1. En revanche, développeur n'apparaît pas dans le premier document. Donc terme frequency de développeur, racine de 0. Le deuxième document, c'est grosso modo de la même chose, hein. vim est là, euh, et n'est pas là et développeur est là. C'est pour ça qu'on a racine carrée de 1, racine carré de 0 et racine carrée de 1. Voilà, donc on a nos termes frequency, donc ce qu'on pourrait déjà essayer de faire, c'est de le remplacer dans notre équation. On se retrouverait donc euh, avec le premier document. Un truc du genre racine carré de 1 fois iDF de, de Vim, plus racine carrée de 1 fois iDF de, de E, plus racine carré de 0 fois iDF de, de développeur. Le tout par C. Je ne vais pas dire le deuxième parce que pff, ça ne sert à rien. Mais vous, vous m'avez compris. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais racine carrée de 1, ça vaut 1, et racine carré de 0, ça vaut 0. Donc on peut déjà un petit peu simplifier notre équation. Que voici. On aurait encore plus, plus, plus, plus la simplifier, mais sinon voilà. Mais en tout cas, voilà, le premier document, on se retrouve avec IDF de Vim fois IDF de E, le tout par C, et le deuxième, IDF de Vim fois IDF de Développeur, le tout par C. Bon, ben, on a déjà bien avancé, non plutôt cool, c'est déjà un petit peu plus compréhensible. Donc maintenant, il nous reste à trouver les autres inconnus, que sont les différents IDF et euh, les différents C. Alors, on passe à IDF, là il faudra un tout petit peu plus euh, s'accrocher. Ok, donc chercher l'Inverse Document Frequency euh, d'un mot donné, en fait, ça revient à se demander si ce mot il est vraiment pertinent pour notre recherche. Ça paraît abstrait, mais en gros, on l'a un petit peu énoncé tout à l'heure, on sent bien que si on a un Vim, ben, vim on va dire qu'il a plus de sens que le mot « est » ou que le mot « le ». Il est quand même plus important. S'il match, il faudrait qu'on lui donne plus de poids. Et ben, C'est justement ce que l'Inverse Document Frequency va faire euh, transparaître euh, dans notre score. Donc, on va voir comment on fait, avec juste des maths. OK, donc effectivement, IDF est un tout petit peu plus complexe, mais en fait, ça va. Donc, l'inverse document frequency d'un mot t, c'est 1 plus le logarithme du nombre total de documents dans notre base de données, c'est combien on a de documents dans notre base de données, divisé par le nombre de documents dans notre base de données <coughs> qui contient le mot de la recherche t. Plus 1. Alors, en gros, euh... ouais, c'est ça. Euh... Le 1 plus log ici, c'est encore là pour des soucis de normalisation, donc pour contenir les scores. Et le plus 1 en bas, c'est juste pour éviter les divisions par 0. parce que c'est, ouais, voilà, il vaut mieux éviter ça. Donc, on pourrait à nouveau simplifier ça comme ça, si on oublie tous ces soucis. Donc, IDF d'un mot t, c'est le nombre total de documents de la base de données divisé par le nombre de documents de la base de données qui contient le mot T. Et ça, qu'est-ce que ça va faire bah ça, serve... bah ça va servir pardon, à lisser les mots qui apparaissent souvent dans notre base de données, et leur donner moins d'importance. Regardez, on prend un petit exemple. Si on prend le mot LE, il bah, y a de grandes chances qu'il apparaisse dans énormément de documents de notre base de données. Et donc N de T, ou du moins N de LE, il va être forcément grand. Donc plus N de T est grand, bien entendu, plus la division est importante, et donc plus le score va être petit. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on va donner moins d'importance au mole. Voilà, je trouve ça ultra malin. Euh... Enfin, voilà, je trouve ça trop cool. <rire> euh... OK, donc en reprenant un petit exemple. Bien entendu, on n'a pas listé la totalité euh, des documents disponibles dans notre base euh, de données. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer les différents IDF. OK Donc là, ici, bon, VIM, il n'est pas très courant. Donc, on va lui donner un IDF de 1,7. Imaginons. OK en revanche, le mot « et », ben effectivement, c'est un mot de liaison, donc il y a des chances qu'il soit là assez souvent, donc, Il va avoir un petit IDF, même inférieur à 1, de 0,8. Et puis, pour les développeurs, on peut imaginer qu'il est là forcément plus, euh, moins souvent que le mot « et », mais aussi plus souvent euh, que le mot « vim ». Donc on pourrait lui donner un, un IDF qui se trouve un petit peu euh, entre les deux. Voilà, donc c'est juste de la supposition ici, mais vous savez comment il est possible de le calculer si on avait tous les documents euh, à disposition. Donc, si on reprend notre équation, et qu'on remplace les IDF, respectifs, enfin, les IDF par leurs valeurs respectives, on se retrouve avec ça. Voilà, Le premier document qui a euh, 2,5 fois C, et, et le, pardon, le deuxième document qui a 3 fois C. Euh, j'ai oublié de vous parler, vous voyez, on a peur de faire des gaffes et tout, mais j'ai oublié de vous parler quelque chose. Quand je vous ai présenté les deux documents euh, au tout début, ben, je voulais qu'on qu prenne un peu de recul et qu'on se dise, mais en fait, euh, on peut essayer de deviner quel document est le plus haut score. Ici, on a Vim et Nano, la comparaison. Et là, euh, le deuxième, développé avec Vim, introduction pour développeurs débutants. Ben, en vrai, si on prend un peu de recul, on sent bien que le deuxième document a quand même un petit peu plus de lien euh, avec la recherche que le premier. En effet, le premier, il va juste faire intervenir la notion de Vim. Bon, voilà, on a juste Vim qui marche. Tandis que Vim et développeurs. Enfin, tandis que développer avec Vim, introduction pour développeurs débutants, on voit que ça contient la relation, on va dire, entre Vim et les développeurs. Donc, théoriquement, on aimerait que le score du deuxième document euh, soit plus haut. Et bien justement, là, ça commence tout doucement à transparaître, euh, via notre équation. Pourquoi Parce que après tout, on a deux mots qui matchent. Et bien, c'est justement grâce à IDF, déjà, pour l'instant. Pourquoi Parce que, ici... On voit euh, qu'on a Vim qui match pour les deux documents. Donc la différence, c'est entre le mot et et le mot développeur. Or, le mot et, il a un petit IDF parce qu'il apparaît souvent. Donc il n'est pas très intéressant pour nous. C'est comme si on n'avait qu'un seul mot qui matchait finalement. Tandis que le deuxième, développeur, voilà, c'est un peu plus important. Et c'est pour ça qu'on commence à avoir un premier écart euh, entre, les, entre les deux documents. Même si ce n'est pas terminé. OK, fin de la parenthèse. Euh donc voilà, il nous reste juste à trouver euh, les valeurs de C, et puis après, on a terminé. Fini avec les maths. <rire> C'est dur, hein Jeudi matin, boum, 9h, tac, on prend comme ça. <rire> Je suis désolé. Euh, voilà. OK. Dernier élément, le euh, coordination factor. Alors, le coordination factor, il est là pour récompenser, pour valoriser les documents avec le plus haut pourcentage euh, de mots de la requête présent. Puis encore, bah, c'est pas encore une fois logique, hein, Parce que plus on a de mots de la requête qui se trouvent dans le document, plus on a de chances que le document soit en lien, soit pertinent pour nous. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est, franchement, c'est plutôt simple, hein, C'est finalement juste le nombre de mots de la requête qui se trouvent dans le document, divisé par le nombre total de mots de la requête. Faut le voir comme un pourcentage. Hein, c'est juste le pourcentage du du nombre de mots de la requête, enfin du, ouais, de mots de la qui se trouve dans un document donné. Vous allez voir, avec l'exemple c'est juste ultra simple. Regardez, premier document, il a deux mots de la requête sur trois présents. Boum, c'est deux tiers. Et le deuxième document, par chance, euh, il a aussi deux mots sur trois, certes pas les mêmes euh, présents, euh, donc c'est égal deux tiers. Ok? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on reprend l'équation une dernière fois, on remplace les dernières inconnues, et on se retrouve avec nos scores finaux. Voilà. Donc on a un score de 1,6 pour le premier document, et 2 pour le deuxième. Donc déjà, ce qui est cool, c'est que ça représente bien notre intuition un peu tardive du fait que le deuxième document <rire> est plus pertinent que le premier. D'accord Donc c'est cool. En revanche, moi je ne suis pas ultra satisfait ici. Certes, le deuxième document a un score plus important que le premier, en revanche, l'écart n'est pas très important. Franchement, il n'est pas très très important. Et ça, en fait, c'est signe que le programme, ou du moins la fonction mathématique, n'a que partiellement saisi le sens de ces trois textes. Et en effet, euh, ça c'est parce que. Enfin, ouais. En gros, nous, les, les, les, les humains, quand on écrit du texte, on aime bien faire des petits trucs en plus. On va faire. Euh, euh, on va rajouter de la ponctuation, on va faire des déclinaisons, euh, on peut faire des métaphores, ça nous fait plaisir. Bref, on va mettre plein de bruit, qui va donner un petit peu, bien sûr, euh, euh, notre texte va être plus agréable, bien entendu, à lire. Mais en tout cas, ça va rajouter du bruit à ce, au message ou au moins sur le sens profond de euh, ce qu'on veut euh, faire passer. Voilà, que ce soit synonyme, mot-liaison, etc., etc. Donc, ça, ça parasite le sens profond euh, de ces trois textes, et donc ça brouille les pistes de notre équation. Notre équation va être moins efficace, elle va donc donner des scores qui sont moins pertinents. Donc là, on rentre dans la deuxième partie euh, de notre talk, qui est de voir comment il va être possible de nettoyer ces textes euh, et d'enlever tout le bruit que nous, humains, on a mis, pour, entre guillemets, euh, aider l'équation à avoir des scores plus pertinents et plus importants. Nouvel exemple, euh, on a ici un texte écrit euh, par un humain. On a aussi un texte visiblement écrit complètement à la pavite. vite On a des majuscules euh, là où il ne faudrait pas, on a des emojis, euh, il manque des espaces, on a même une entité HTML. Bref, euh, celui qui a écrit ça, moi, il a fait n'importe quoi, on est d'accord. En revanche, ce qui est assez rigolo, c'est que je suis sûr que la totalité d'entre vous, en un coup d'œil, eh ben, on a compris, on a compris ce qu'on a lu, quoi. Les développeurs aiment développer avec Vim, euh, vrai ou pas euh, C'est un autre débat, d'accord <rire> Ok. Euh, alors allons-y. Donc nous, ce qu'on va devoir faire, c'est nettoyer ce texte-là. Et pour ça, Elasticsearch, il propose des outils super cool, super intéressants, qu'on appelle des analyzers, des analyzers, euh, qui vont être là. Pour en gros euh, nettoyer la chaîne de caractères et la transformer en token. Un token, on y reviendra un petit peu plus tard, mais on peut le voir comme un bout de texte nettoyé, un mot, grosso modo. Ok. Donc ces analyseurs, ils sont divisés en trois grandes familles. On va avoir les filtres de caractères, on va avoir les générateurs euh, de tokens, et on va avoir les filtres de tokens. Et nous, notre job, en tant que développeur, ça va être de créer un enchaînement d'analyseurs, un flux d'analyseurs, euh, pour nettoyer au mieux euh, notre chaîne de caractères et avoir les tokens les plus pertinents possibles. Adapté forcément à notre use case, hein. il n'existe pas forcément un enchaînement euh, universel, ça va dépendre de nos besoins. Alors petit disclaimer, l'enchaînement le, ou le flux d'analyseurs que je vais vous présenter aujourd'hui, il est juste là à titre pédagogique. C'est pas ça à la maison, du moins je me porte pas responsable. Euh, il en existe beaucoup, beaucoup qui sont euh, très bien documentés, mieux, etc. etc. Moi, c'est juste pour vous tenter de vous expliquer euh, ce qui se passe derrière. En tout cas, il y a beaucoup mieux à faire. Ok, alors, commençons avec la euh, première grande famille d'analyseurs, que sont les fils de caractère. Alors, un fil de caractère, il va s'appliquer sur la chaîne de caractère dans sa grande globalité. Okay. Et il va être en mesure d'ajouter des caractères, euh, de modifier des caractères ou même de, de supprimer des caractères. Il va faire un crud sur les caractères, quoi, grosso modo. Donc il en existe plusieurs, là je vous, ai, je vous en ai noté trois. HTML strip qui est là pour supprimer des balises HTML et décoder des entités HTML. On a aussi le fil de caractère mapping qui permet de remplacer un caractère par un autre, basé sur une table de mapping. Et on a aussi, euh, par exemple, Pattern Replace qui est là pour faire euh, pour remplacer des caractères, mais basé sur une expression régulière, etc., etc. Donc je vous invite à aller voir la documentation euh, des stick Search à ce sujet, sur euh, les fils de caractères et même sur les analyseurs dans euh, la grande globalité. Elle est très bien faite, cette documentation. Il euh, y a des exemples super cool. Enfin bref, allez y jeter un œil. Euh, là, à titre d'exemple, ce que j'ai fait, enfin. Euh, on peut voir ici qu'on peut appliquer un euh, code de César juste avec un euh, fil de caractère. Alors qu'est-ce qu'un code de César Un code de César, un c'est euh, une méthode de chiffrement... Euh, euh, ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Oui, un chiffrement par substitution euh, avec une clé décalage de 3. En langage humain, en gros, c'est si on prend une chaîne, euh, une, une lettre dans un alphabet et on la déplace trois fois. Euh, trois places plus loin. C'était une ancienne méthode pour... Euh, Chiffrer nos, chiffrer nos textes. ici voilà. si on prend le U, on le met trois places plus loin, ça fait le X. Et bien ça, il serait tout à fait possible de le faire avec le fil de caractère mapping. On fait une table de mapping qui prend un caractère et qui lui associe un caractère qui est trois places plus loin. Voilà. Euh, C'était juste un petit... J'aime bien cet exemple, mais il ne sert à rien pour le coup. <rire> on revient à notre use case, on prend un exemple qui est cette fois et il va nous faire avancer. Euh, moi pour le coup, j'ai choisi d'appliquer le filtre de caractère HTML Strip. Pour rappel, le fil de caractère HTML-strip, il prend les balises HTML, il les supprime, il prend les entités HTML et il les décode. Or, ici, le petit est euh, commercial, le XL, c'est justement une entité HTML. Donc quand on applique le fil de caractère euh, HTML-strip, on va se retrouver avec le XL qui devient un point d'exclamation. Donc notre chaîne elle est un tout petit peu plus propre, déjà. c'est déjà pas mal. C'est pas grand chose, mais c'est déjà pas mal. En tout cas, il nous reste beaucoup de travail. Alors, on va passer à la deuxième grande famille d'analyseurs, euh, que sont les générateurs de tokens. Alors, Apache Lucene aime, ou plutôt requiert d'ailleurs, de travailler avec des tokens. Et d'ailleurs, dans toute la première partie, avec euh, toutes les maths, tout ça, tout ça, on avait en fait implicitement, on, on travaillait avec des mots j'ai toujours utilisé le terme mot, en fait. Mais en vérité, euh, Apache Lucene travaille avec des tokens. Donc on avait implicitement acté que un mot égale un token. Ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'un token, ça peut être euh, n'importe quoi. C'est juste une portion de texte euh, isolée, en fait. Bref, Apache Lucene requiert de travailler avec des tokens, sauf que nous, on a juste une chaîne de caractères ici. Donc on va devoir... Euh, enfin, L'étape géné de génération de tokens va être... Euh, obligatoire. On va devoir euh, comment dire, spécifier un et un seul euh, générateur de tokens. Okay donc pareil, la like Search en euh, propose plusieurs. Je vous ai mis ici Letter, donc euh, ce générateur, dès qu'il voit un caractère qui n'est pas une lettre, paf, il fait un nouveau token. Whitespace, qui fait la même chose euh, dès qu'il rencontre euh, un espace. Simple Pattern, si vous avez encore envie d'utiliser des expressions régulières euh, pour faire euh, ce genre de choses. Enfin bref, pareil, il en existe euh, énormément. Là, euh, je vous ai mis un petit exemple. On a la chaîne de caractères fou plus bar égale base. Euh, donc, ici, on a par exemple appliqué le générateur de token euh, letter. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ce générateur de token Il va lire F, O, O, il tombe sur le plus, Ah, ce pas une lettre, je fais un token. Je continue. B, A, R, égale A, égale toujours pas une lettre, je fais un deuxième token. B, A, Z, j'arrive à la fin. Euh, donc, bah, ce qui me reste, euh, c'est un token. On peut voir ça aussi avec le petit slash 0 est égal à un caractère spécial bref euh, ok donc dans notre use case euh, nous on veut récupérer grossièrement les mots euh, et c'est pour ça qu'on va utiliser le générateur de tokens white space pour découper notre chaîne de caractères euh, dès qu'elle voit un, dès qu'il y a un espace donc ça sans grande surprise ça va générer les tokens suivants ça marche déjà un petit peu, ouais, c'est bien, en vrai. Hein. On se retrouve avec le, le mot les développeur, le petit emoji "m", développer. Bon, avec virgule, Vim.exclamation point exclamation, ça a pas super bien fonctionné, mais c'est déjà ça. C'est pas parfait, mais on va, on va régler ça juste après. Vous allez voir. Et justement, ça nous amène à la troisième et dernière grande famille euh, d'analyseurs Elasticsearch, que sont les filtres de token. Alors. Euh, les fils de token, ça marche exactement comme les fils de caractères, sauf que ça agit sur chaque token, individuellement, tout simplement. Et là, pour le coup, il en existe vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Euh, donc, Je vous en ai encore noté quelques-uns. Il y a Synonyme, qui permet de remplacer un token par un autre, basé sur une table de synonyme ou une table de mapping. Phonétique, qui est très, très intéressant, qui permet de remplacer un token par sa valeur phonétique. Ça permet de rechercher euh, voilà, un petit peu euh, quand on ne parle pas anglais ou ce genre de choses. Euh, stop Stopwords qui va purement et simplement supprimer des tokens qui sont des mots de liaison, etc. etc., etc., etc. Donc là, pour le coup, allez voir la doc DSIC Search, il en existe énormément. Et c'est d'ailleurs là où la magie, on va dire, euh, de nettoyage euh, du texte va intervenir. Voilà. Donc, commençons avec un premier filtre euh, de token, le World de Delimiter. Vous allez voir qu'on est encore un petit peu sur de la séparation de tokens. Pourquoi Parce que WordDelimiter, ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper un token, ouais, on va séparer un token, dès qu'il va. Euh enfin, quand il y a plusieurs choses. Soit quand il rencontre un changement de casse, d'accord Donc quand on passe de minuscule à majuscule, ça pourrait nous permettre de découper les mots écrits en camel case, par exemple. Ou quand il rencontre un caractère un peu spécial, du genre ça pourrait aider pour le snake case, euh, ouais, c'est ça. Non, pour kebab case ou underscore pour kebab Bref, y compris. Euh, et il le fait aussi pour les virgules et les points d'exclamation. Ça, euh, voilà, ça va justement nous aider dans notre, dans notre use case. Donc typiquement, si on fait passer le filtre euh, de token Word et limiter, sur tous les premiers tokens, il ne va rien faire parce qu'il trouve rien de spécial. En revanche, pour le avec virgule, virgule point voilà, il va lire A, -V -E -C, virgule, je coupe, V, point exclamation, je recoupe. Et en fait, il bah, n'y a rien, donc token vide, pas de token, bref, on se retrouve avec ces deux tokens-là. Bon, on a déjà un petit peu nettoyé tout ça, là. C'est pas gagné, mais euh, c'est déjà un petit peu, c'est pas mal. faut qu'on soit satisfait de ce qu'on a accompli jusqu'à présent. Donc, euh, on va ensuite appliquer le filtre de token lowercase. En règle générale, euh, vous me l'accorderez, la casse, si c'est des majuscules ou des minuscules, ça porte pas vraiment de sens. Hein, on arrive quand même à dénicher le sens que ce soit écrit en majuscule, en minuscule, etc. Et nous, pour rappel, pour faciliter le travail d'Apache Lucene, il faut qu'on normalise au maximum, qu'on enlève un maximum de bruit. Or, la casse, ben, la plupart du temps, c'est juste du bruit. Donc c'est pour ça qu'on va appliquer le filt lowercase lower qui va juste simplement tomber la casse de tous nos tokens. Euh, voilà. Donc, sans grande surprise, ça donne les tokens suivants. Hein. Euh, on a les mêmes tokens qu'au dessus, sauf que tout est écrit euh, en minuscules, tout simplement. Ok, on continue. Stopwords. Alors, je ne sais pas si vous avez été attentif. Du coup, est-ce que vous vous souvenez de la mécanique d'IDF, ou du moins ce à quoi servait IDF Oui Très bien. <rire> bon, en bah gros, Stopwords, ce qu'il fait, c'est grosso modo la même chose. IDF, pour rappel, il va faire peser le moins possible. Euh, les mots qui apparaissent souvent, en l'occurrence, les mots de liaison. StopWord fait la même chose, sauf que euh, lui, c'est beaucoup plus violent. Il va purement et simplement supprimer euh, les tokens représentant des mots de liaison. De cette manière, ne, les, tokens, enfin, les mots de liaison ne vont pas moins peser euh, dans, le... Dans, dans le résultat final, ils vont juste plus peser du tout, parce qu'ils n'existeront plus. Donc il en existe en plusieurs langues, bien entendu, euh, et nous on a la chance, ça existe euh, en français. Donc, si on applique euh, le fil de token stopword à nos tokens, et ben, ça donne ça. On remarque que le token les et le token avec ont purement et simplement disparu. On se retrouve avec développer, petit emoji M, développer Vim. Voilà, les tokens qui portent vraiment le, on va dire le sens, euh, le sens profond euh, de, de nos chaînes de caractères. Ok, donc on va voir justement, ouais, je vais retourner avant, notre corps, hein, euh, oui ou pas, voilà. Notre score, en tout cas, va être basé euh, juste sur ces tokens-là. Super intéressant. Ok, synonyme maintenant. Euh, vous me l'accorderez, le petit emoji, il est super sympa, il rend super bien sur les slides. Euh, mais en vrai, ça ne va pas du tout euh, aider euh, Elasticsearch. C'est-à-dire que pour la machine, là, c'est juste un caractère spécial. Euh, Lucene ne va pas voir tout l'amour que porte, entre guillemets, ce, ce petit token. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le filtre Synonyme, pour rappel, synonyme. Il remplace un token par un autre basé sur une table de synonymes. Pour transformer notre petit emoji plein d'amour euh, en chaîne de caractères qui contient autant d'amour que lui. En gros, c'est l'idée. Pour ça, on va servir euh, voilà, de la table de mapping euh, de synonymes, créée par nos amis euh, de Jolicon. Merci euh, à vous et euh, voilà qui permet de mapper un caractère spécial, un emoji, avec sa valeur. Textuel. Donc, on va se retrouver avec les tokens développeur, aimer, développer, Vim. Ce qui est assez rigolo, c'est que quand on a appliqué ça, ben, ça veut dire que maintenant, si on recherche, euh, si on fait une recherche avec le petit emoji dans, euh, dans notre texte, on va trouver les documents avec le verbe aimer. Et à l'inverse, euh, on pourrait juste taper aimer, on va se retrouver avec les documents qui contiennent cet emoji-là. Donc, c'est super, super intéressant. Très bien. Alors, euh, dernier filtre de token dont j'aurais aimé vous parler, et pas le moindre d'ailleurs, je trouve très très intéressant, c'est ce qu'on va appliquer, c'est le stemmer. Alors, appliquer un stemmer sur un mot, qu'est-ce que c'est En gros, c'est réduire un mot à sa racine. D'accord Alors, je vais vous montrer le résultat direct, hein, Ce sera plus simple. Mais voilà, on peut imaginer que développeur, sa racine c'est développe. Aimer c'est M. Aim. Développe, euh, développer c'est encore développe. Vim, ben, c'est Vim. Voilà. Et bien ça, qu'est-ce que ça permet de faire Ça permet de faire va matcher pardon, tous les variants d'un mot. Et ça c'est super cool parce que si on recherche un truc euh, sur les développeurs, sur les développeuses, sur le fait de développer, euh, sur la développement si on t'est trompé ou quoi ou quoi, tout ce qu'on recherche dans le fond, c'est quelque chose de relatif au développement. Et ça c'est ce que euh, le, le, le, le fil de Stemmer, l'algorithme de Stemmer va nous permettre de faire. Donc voilà. Euh, le stemmer, il utilise un algorithme de stemming, l'algorithme de stemming de Porter. Je vous ai mis un petit lien euh, là sur la sur la slide pour aller faire joujou en ligne. Euh, enfin voilà, c'est un outil pour tester en ligne l'algorithme euh, de stemming de Porter. Allez faire un tour si vous êtes curieux. Euh, faites attention, vous pouvez y passer du coup, beaucoup de temps. J'ai passé beaucoup trop de temps sur ce truc. Essayez de deviner la racine d'un mot. Ah, je me suis trompé. Pourquoi et tout. Mais euh, voilà, allez jouer avec, c'est assez rigolo. Ok, alors je vais accélérer un petit peu, c'est cool, on a fini de nettoyer euh, notre chaîne de caractères. On avait ça en entrée et on se retrouve avec ces token-ci en sortie. Ce qu'on remarque, c'est que bah, on a plutôt bien fait notre travail parce que si on lit les développeurs m développer avec Vim et là on voit développe m, développe Vim, bah, voilà, on, on sent qu'on a gardé un peu le sens profond, c'est juste qu'on a supprimé tout le bruit. Euh, seul le sens voilà, est vraiment gardé, Donc, je trouve ça cool. Euh... Ok, donc vous vous souvenez des résultats du début On avait un 6 pour le premier, 2 pour le deuxième. On avait supposé que c'est parce qu'on écrivait un petit peu comme des gorèques, du coup il fallait nettoyer un petit peu notre texte. Euh, donc voilà, on avait supposé que c'était à cause du bruit. Donc au début, pareil, j'avais masqué la notion de token. J'avais remplacé ça par des mots. Mais en vrai, ce qu'on avait, c'était ça. C'était ces tokens-là. Et donc ça donnait l'équation que je ne vais pas vous relire, mais euh, cette équation-ci. Euh, si. Mais maintenant. Qu'est-ce qui se passe si on applique notre flux d'analyseurs sur, euh, sur tout ça Et eh bien ça va nous donner les tokens suivants. Voilà, vim et développeur, ça va donner vim développe. Euh, vim et nano la comparaison, ça va donner vim nano compare. Et développer avec vim introduction pour développeurs débutant, ça va donner develop, vim introduct développe début. Ok. Si on prend, on reprend l'équation cette fois-ci, ben ça va changer un peu les choses. Euh, ici, je ne vous détaille pas euh, la totalité, mais on va se retrouver voilà, avec le token Vim qui match, fois IDF, un mot sur deux, coordination factor, donc un demi. Le deuxième, c'est là où c'est intéressant. Bon, pareil, une fois Vim qui match, plus IDF de Vim. Euh, et là, cette fois-ci, si on regarde le token develop, bah, il apparaît deux fois. Ça, c'est grâce au stemmer. Donc on va avoir racine de deux, fois euh, l'IDF de développeur. Le tout euh, par le coordination factor, on a les deux tokens, donc deux. Et ça, ça va donner, attention, T'as euh, un score qui est beaucoup plus, qui a beaucoup plus d'écart, Et ça représente mieux ce qu'on qu qu veut, qu veut vraiment. L'écart est bien plus satisfaisant. Ok, désolé, j'ai un peu accéléré parce que je me suis un peu étendu au début. En tout cas, j'ai fait le tour de ce que je voulais euh, aborder. J'ai survolé une grande partie, il hein, faut savoir. Donc, encore une fois, je vous l'ai dit plusieurs fois pendant le code, mais allez voir la documentation d'Elasticsearch, elle est très bien faite. Euh, vous allez pouvoir comprendre beaucoup de choses là dessus. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez compris dans les grandes lignes comment, juste avec une petite fonction mathématique, c'était possible de euh, doter euh, une machine euh, d'une sorte euh, d'interprétation. Voilà, euh, je vous remercie. N'hésitez pas à me faire des retours pour que la prochaine fois que je la donne, elle sera encore mieux, cette conférence. Allez suivre la pub, c'est super ce qu'ils font, allez suivre ce que je fais, je fais pas grand chose, mais c'est cool quand j'en fais. Et allez suivre les tilleuls. on a un stand aussi là-bas, venez nous parler et puis vous pourrez venir m'embêter pendant ces deux jours. Merci en tout cas, merci beaucoup.